Salut, c'est Ross. j'espère que vous avez tous la forme à ce lendemain de 49.3, donc pour la réforme des retraites, pensez bien que j'allais faire un podcast, j'étais obligé, une annonce aussi importante, bah, carrément c'est la fin de la démocratie purement et simplement maintenant. Ça y est, hein. beaucoup disent Oh, c'est le début de la fin du quinquennat. Non, mais la fin du quinquennat de Macron, il a déjà commencé depuis plus de 5 ans. Hein. Ça y est. Disons qu'il a commencé à voilà, son début de vraiment, vraiment de, de, de deuxième quinquennat. Déjà le premier, on sentait que c'était vraiment un, un dictateur, un despote, hein, que comme il tapait sur les sur les manifestants et il les et tout ça les gens. Mais maintenant, voilà, avec la, la grande liste de 49 3 qu'il a passé, euh, là forcément, à moins d'être un Alborici fini. Comme tous ces riches à la con qu'on voit dans, dans les qui passent dans les plateaux de télévision, comme Bachelot et tout ça, cette grosse pourriture. On dirait qu'elle a du mal à parler, qu'elle a une merde dans la bouche. Euh, tous ces riches qui soutiennent Macron ou tous ces journaleux qui font style de ne pas voir la vérité en face, mais c'est vrai, on le sait maintenant, on le voit, J'étais ne pas non plus être un abruti, <rire> c'est visible, on est, dans, on est dans une dictature. Voilà. Alors certains vont dire non mais c'est démocratique, non mais c'est pas parce que c'est euh, légal, c'est légal, c'est marqué dans la, la Constitution, non mais c'est pas parce que c'est légal les choses que c'est démocratique. Il hein, faut, faut, faut, faut, faut, faut savoir faire le distinguo. Hein. Ce n'est pas parce que c'est marqué dans la Constitution que c'est forcément démocratique. Le 49-3 n'est pas démocratique. Hein, je, je rappelle pour les gens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui deviennent de plus en plus lobotomisés du cerveau. Ils n'ont plus l'habitude de faire fonctionner leur cervelle. Ils, lisent plus, ils ne lisent plus de livres. Ils, ils font plus fonctionner le cerveau, comme on dit. Mais je vous rappelle qu'à la base, vous hélissez des, des, des députés pour qu'ils représentent le peuple. Et ensuite, ils arrivent devant... Donc le l'Assemblée nationale, pour ensuite voter les lois. Si tu fais passer ça en 49.3%, euh, en gros c'est un gros bras d'honneur qu'on te fait à tout le peuple, ça veut dire littéralement je suis le maître absolu j'ai plein pouvoir, je vous emmerde j'écoute pas du tout ce que, vous, ce que vous voulez ou même ce que vous pensez et je fais ce que je veux, voilà c'est ça que ça veut dire 49.3 normalement même ce texte de loi là, enfin ne devrait même pas exister en, en démocratie ça devrait même pas exister, ça devrait exister simplement à un seul cas si tu es en, en état de guerre, mais vraiment assiégé dans le pays et tout, qu'il faut passer tout de suite les lois sans consulter personne pour vite, vite de prendre des décisions. Mais là, on n'est pas en état de guerre. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter. Alors là, c'est un type qui ne supporte pas la moindre contradiction. C'est un petit merdeux, un, un riche, comme on dit, qui ne sait même pas ce que c'est que travailler. Macron ne sait pas ce que c'est que travailler. Il ne sait pas ce que c'est que se lever le matin, d'aller travailler. Il a toujours été dans, dans, les, dans les beaux bureaux et tout ça. Il ne sait pas ce que c'est que travailler. Donc, tous ces ministres et tous ces journalistes ne savent pas ce que c'est que travailler. Ne, ne, les, ne les écoutez pas, quand ils disent qu'on travaille, ils ne travaillent pas. Ils sont rapides, ils sont bien habillés, ils sont derrière des bureaux, avec des payes à 30 à 40 000 euros par mois pour un, un journaliste. Et tous ces ministres, ils touchent entre 10 000 et 15 000 euros par mois. Donc voilà, il faut arrêter les conneries. Ils ne savent même pas ce que c'est que travailler, ils ne savent pas ce que c'est que de, de se fatiguer au travail, ils ne savent rien du tout. Le seul truc qu'il y a, c'est que... Euh, c'est des gens qui vous donnent des conseils qui, Ou qui vous, font, qui vous font la morale Alors qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est que la vie Voilà, ils ne savent pas ce que c'est que la vie C'est pas vrai Ils ne savent pas ce que c'est que le travail Ils ne savent rien du tout Donc c'est pour ça, quand ils arrivent Ils commencent à vous faire des leçons de morale à dire oui, il ne faut pas bloquer le pays euh, euh, Il faut ramasser les ordures pour la grève des, des, des éboueurs euh, C'est parce que ça les emmerde particulièrement à eux Quand ils sortent de leur beau logement Comme ça que ça pue la merde Moi j'ai travaillé dans une déchetterie j'ai travaillé pendant deux ans, je peux vous dire que les odeurs poubelles c'est atroce, vous ne savez même pas ce que c'est d'ailleurs. Il faut vraiment avoir travaillé dans une déchetterie, pour voir ce que c'est. c'est des odeurs à vous faire retourner l'estomac, on dirait que vous allez vomir par terre, c'est horrible. Il y a même des émanations de gaz, si tu les inspires trop, ça peut même t'attaquer les poumons. C'est un peu comme ceux qui ont des faux sceptiques, vous savez que des faux sceptiques, il ne faut jamais rentrer dedans. C'est pas mal, tu rentres dedans tu meurs instantanément, tu as du gaz, tu peux mourir, c'est pareil. C'est quand tu rentres dans les. Donc, je sais exactement ce que c'est que de... pour les éboueurs, parce que moi, j'y ai travaillé. J'ai travaillé deux ans, bon, après, mon contrat s'est contrat, terminé. Mais je sais ce que c'est. Ça pue d'une violence, on dirait que ça te bouffe les poumons par l'intérieur. C'est impressionnant. Donc, c'est pour ça, que quand je vois tous ces petits salopards de, de riches qui disent oui, non, mais en vérité, machin, ils ne savent rien. Ils ne savent rien du tout. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont gênés par l'odeur et ça les embête. voilà. En maintenant, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. C'est qu'en plus d'avoir passé le 49, ce qu'il va faire Macron, c'est qu'il va mobiliser des gens pour pouvoir ramasser les poubelles. Il est capable de mobiliser l'armée. Ouais, il est capable de... Ah oui, il va, il va pas s'emmerder. Hein. L'armée, euh, la police, la gendarmerie, non, mais l'armée, oui. Il va mobiliser l'armée pour ramasser les poubelles. Voilà. Ils vont conduire, eux, les, les camions, ils vont ramasser les poubelles, eux. Voilà. Ils vont mobiliser l'armée. Et, et ceux qui refuseront toujours de travailler, il est capable même de les renvoyer. Ah oui, littéralement, c'est un taré, hein. c'est vraiment un type taré. Croyez pas qu'il va revenir sur sa décision, pas du tout. Non, non, c'est un type qui est, qui est en, mode, euh, en, mode con, en mode connard, comme on dit, en mode autodestruction, et il s'en fout complètement. Mais c'est ce pas des réformes qu'il fait pour, pour, pour le bien-être du peuple, pas du tout, pas du tout. C'est pour faire simplement des économies, pour pouvoir emprunter plus euh, à Bruxelles. Parce que Bruxelles l'a dit, s'il ne faisait pas des économies vraiment de manière drastique, il lui coupait complètement les, les subventions. Enfin, les, les subventions, les, les crédits, quoi. Et euh, voilà, donc c'est pour ça qu'il va couper le RSA aux gens en 2024, il va généraliser ça, il va radier à mort des gens du RSA et, du, et de Pôle emploi et tout, pour faire des économies, il va vous faire travailler plus, comme ça, en espérant que vous allez crever avant la retraite, comme ça, il ne vous paye pas du tout la retraite, euh, etc., etc., et vous faire cotiser plus et tout ça, c'est, voilà, en vérité, c'est dans cette optique-là, ce n'est pas du tout pour, pour comme ils disent, oh oui, c'est pour essayer de sauver la France, pas du tout, il n'a rien sauvé du tout, bon. Donc voilà, c'est pour ça que j'entends tous les sous-journalistes qui sont là à en, en, lécher le cul de Macron, à hein, dire oui, oui, en vérité, c'est pour sauver le pays, c'est pour faire un cotisant, machin, non, mais c'est rien du tout, c'est du blabla, c'est de la bêtise, c'est du n'importe quoi, il va rien sauver du tout, il va arriver à rien repêcher du tout, il repêche rien, il repêche. S'il a ce truc qu'il repêche, c'est des intérêts à lui, <rire> voilà. C'est comme, là, il vend la France au plus offrant aux Américains et tout, parce qu'il a été mis en place par eux, et voilà, il, il, il, leur, il leur donne, comme on dit, tout ce qu'on a. La France se dit, quand il va se barrer du pouvoir, la France sera à zéro, totale. Il y aura une précarité, une misère telle que vous ne l'avez jamais connue. Ça va voler dans les rues, ça va voler dans les maisons, dans les magasins et tout ça, pour manger. Euh, il y aura une violence, une insécurité terrible. Euh... Le pays sera extrêmement pauvre, même il y aura énormément de banques qui vont couler, qui vont fermer, parce que les banques, si vous placez plus d'argent, elles ferment, elles n'y arrivent plus. Comme il se passe en Suisse et aux États-Unis, vous avez vu, il y a énormément de banques qui ferment, qui font faillite, littéralement. Là, ils essayent de cacher la vérité, il y a quelques petites infos qui émanent un petit peu, mais regardez si gens des bêtises. En Suisse et, en... et aux États-Unis, il y a énormément de banques qui ferment, parce que comme il y a beaucoup de précarité à cause de l'inflation et tout ça, les gens ne peuvent plus placer d'argent, voire même ils retirent leur argent parce qu'ils pouvoir vivre, donc ils ne ont... ils peuvent plus... Euh... Les banques ne peuvent plus s'en sortir, parce qu'en vérité, les banques s'en sortent comment Quand vous placez de l'argent, ils font fructifier votre argent. Mais si vous placez plus d'argent, voire même vous retirez tout votre pognon, ils sont dans la merde. Ou coulent. Voilà. Donc les banques vont couler, le pays va être complètement à zéro, on va terminer comme la Grèce. Voilà. On produira plus rien parce que tout, tout notre savoir sera, aura été vendu à gauche et à droite, au plus offrant. Voilà. Donc après, qui c'est qui va passer Franchement, honnêtement, maintenant je commence à en avoir un peu rien à foutre, que ce soit là ou l'autre. Si tu paries au même, certains disent « oui, c'est Marine Le Pen qui va passer ». Oui, enfin même si elle passe, ne croyez pas qu'elle va non plus investir la vapeur. Disons qu'au début, j'aimais bien Marine Le Pen, enfin j'aimais bien, j'aimais bien, bien grand mot. On va dire que c'était un parti que j'avais tendance à dire euh, « c'est le seul qui reste ». La gauche, c'est des, des salopards, la droite, c'est la, la route de secours de Macron. Macron, c'est un pourri, il n'en même pas, enfin lui, je le, je le nomme même pas. Euh, il restait eux, comme on dit, un dépit, il restait eux. Mais vu comme cette femme, comme je la sens, je ne sais pas, je la sens de plus en plus hypocrite et malhonnête, et que vu aux au au au deux derniers débats, elle parlait même pas devant Macron, on dirait qu'elle avait un accord avec eux pour le laisser gagner. Euh, franchement, euh, j'ai plus confiance en personne. Enfin, je vous le dis honnêtement, je ne sais même pas si je vais aller voter aux, aux prochaines élections. De toute façon, je remarquais qu'ils font tout passer par 49-3, donc que tu votes. Pour ça, il y a certains qui font rigoler. Ils disent Mais il faut aller voter, il faut aller voter, voter pourquoi De toute manière, tu, tout passe par 49-3, donc. Déjà, moi, je ne votais pas pour les maires. Les maires, je vote pas. Les députés, je ne vote pas. Donc, il ne me restait que les présidentielles. Les présidentielles, je vois que de toute façon, tout passe par 49-3, Donc, il y a certains qui disent Oui, mais il faut bloquer le pays. Oui, mais tu vas le bloquer combien de temps, le pays Tu sais, même tous ces éboueurs et tout ça, ils vont pas le bloquer de manière éternellement, hein, le pays au bout d'un moment, quand ils auront plus d'argent, qu'ils ne pourront plus bouffer, et ils vont se remettre au travail. Hein. C'est sur ça que Macron va jouer. Il va dire, bloquez-le, le pays, il n'y a pas de problème. Bloquez-le. Vous allez bloquer quoi Deux semaines Trois semaines Un mois Au bout d'un mois, quand tu n'as plus, plus de salaire, tu es obligé d'aller travailler. Et d'un et de deux, s'il voit que c'est trop sale, il va réquisitionner l'armée, et puis voilà, il va, là, il va les ramasser les poubelles. ne croyez pas que ça va terminer comme ça. Hein. Non, là, ce qui va se passer maintenant... Après le 49-3, je vous dis ce qui va se passer. Voilà. Soit ça va s'écraser, comme tout le reste, et les gens vont recommencer le travail, ou ils vont ils vont grogner, ils vont, grogner, ils vont dire, ouais, ça. ils vont être pas contents, mais ils vont, ils vont recommencer à travailler, en attendant que Macron dégage dans, dans, à la fin de son quinquennat, s'il dégage, hein, s'il ne fait pas changer la constitution entre temps pour faire un troisième mandat, ça, ça nous prend en es. Soit il va y avoir des actes de sabotage. Ça, je l'ai dit, je le martèle depuis le début, je le dirai jamais assez, il va y avoir des actes de sabotage. Comme il se passe en Corse. En Corse, qu'est-ce qui s'est passé Comme ils ont vu que l'État français nous, nous méprisait et nous traitait comme des moins que rien, qui ne développait pas du tout la Corse et qui faisait rien du tout dans les années 50 et tout 60, euh, non pas 50, dans les années 60-70, si me tromper, euh, même 80, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont enlevé des plastiquages. Voilà, c'est né comme ça en vérité, hein, le, le, le truc. Euh, c'est devenu comme ça, ils ne développaient pas du tout la Corse, la Corse était une, une misère énorme parce qu'ils avaient fait en sorte de bien la couler, la, la Corse, avant, et de fermer tout ce qu'il avait à fermer comme entreprise et tout, et comme développement personnel avait fait en Corse et, et, et l'État français, et ensuite ils nous ont laissé complètement dans la merde. Et eux, ils se sont ils engueulés. il n'y avait même pas des routes hein, avant, c'était carrément des routes en terre, des routes avec des trous, je ne dis pas, hein. c'était vraiment le marasme, encore. Hein, c'est pas du tout la Corse que vous voyez maintenant. Hein. Et ils ont commencé à plastiquer, plastiquer, plastiquer. C'est pour ça qu'il a commencé à avoir, voilà, du, comment dirais-je, du, de l'évolution, du développement, enfin, du petit développement. <rire> c'est pas non plus. Enfin voilà, ils ont commencé à balancer de l'argent. Mais c'est que comme ça, qu'ils voilà, qu vont, qu'ils comprennent. C'est pour ça, c'est ce qui va se passer en France. Il y a plein de groupes, de cellules qui vont se créer, indépendantes. Euh, où ils vont faire des actes de sabotage. Ça va être par exemple, je ne sais pas moi, ils vont scier, des, ils vont disquer des, plein de, de, de radars, des caméras, comme beaucoup en France, ils font ça. Ici, nous, on leur tire des coups de fusil dans les radars. Non, non, nous, c'est toujours avec les armes. Mais voilà, bon, pour vous dire, il y a ça. Ils vont foutre le feu, par exemple, à, je sais pas, à des entreprises. Euh, ils, vont, ils vont détruire plein de choses. Voilà. Il y aura plein de trucs de destruction. Ils vont, ils vont, ils vont détruire des des groupes électrogènes, des trucs de DF et tout ça, pour que les gens soient, ils soient coupés d'électricité, etc. etc., etc. Ils vont, ils, on ne pourra pas les attraper, ces gens-là, parce que ça sera des petites cellules d'une dizaine d'individus. Euh, il y en aura, il y en aura des, des centaines dans toute la France, et dans chaque région, il y aura plein d'actes de sabotage comme ça. Voilà, ça va terminer comme ça, il y aura plein d'actes de sabotage. Et lui, voyant ça, Macron, ce qu'il va faire, c'est qu'il va démissionner, non, ça, tu peux, tu, vous pouvez vous l'enlever de la tête, jamais démissionnera, jamais de la vie. Non, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale, il va foutre à la porte sa première ministre, il va refaire un autre gouvernement pour faire, pour faire croire que ça fait place nette, table rase, et pour essayer de, pour essayer de manière dissimulée et détournée d'atténuer la grogne. Mais voilà, ça va recommencer encore, hein. etc., etc., etc. Non, c'est un petit connard, j'en ai, ai côtoyé dans ma vie de ces gens comme Macron. Je sais exactement comment ils sont parce que je les ai côtoyés. Mais vraiment, beaucoup de gens parlent des riches, mais vous ne les avez jamais côtoyés. Moi, j'ai vraiment côtoyé ces, ce milieu-là. Parce que j'ai un oncle déjà qui est... Qui est, qui est enfin, maintenant, il ne l'est plus, mais il était ambassadeur de France. Donc, euh, j'ai vraiment vu qui ils, qu ils étaient. C'est des gens d'une extrême connerie dans leur tête. Extrêmement égoïstes, égocentriques, mais à un point que vous n'avez même pas idée, tu peux crever devant eux, ils ne bougent pas. C'est des gens qui ne savent rien foutre de leurs dix doigts, mais littéralement, hein, euh, ils ne savent rien foutre de leurs dix doigts, euh, très bêtes, très stupides, qui ont un monde fabriqué de, de, autour de leurs personnes et de leur groupe de riches, et ils ne savent pas du tout, du tout, comment la France fonctionne. Mais à un point que, vous savez, des fois, quand ils font des films, qui, on voit des riches qui sont stupides, c'est vraiment la vérité. C'est vraiment des gens, c'est extrêmement bête. C'est stupide. Donc, si vous croyez qu'ils vont prendre une décision ou prendre conscience ou dire « Ah oh, putain, il est temps de, de, de se réveiller », vous vous trompez, les mecs. mais Vous vous trompez mais lourdement. Lourdement. Donc, c'est pour ça, euh, pour, moi. pour moi, ça va terminer en, en, en acte de sabotage. Il commence à en avoir de plus en plus, hein, d'actes de sabotage. Il va en avoir de plus en plus. Voilà. Les actes de sabotage, ça peut être aussi, par exemple, euh, comme ils font beaucoup en Angleterre, euh, ils rentrent à, à une cinquantaine dans un magasin, une, une, une supérette ou n'importe quoi, un supermarché, ils vole à mort la bouffe et ils repartent. Ça, c'est pas des actes de sabotage. C'est pas pour voler, hein, c'est pour manger, mais voilà, c'est un acte de sabotage. Euh, détruire des choses, par exemple dans, dans les métros, tu, tu, tu commences à, à, à, à déboulonner des rails, des choses comme ça. Des détruire des des des des, pour maudits, des des des groupes électrogènes, tout ça. Bon, bref, tu, tu peux foutre vraiment la merde, la, la France vraiment dans la merde. Hein. Et ça sert exactement les mêmes actes de sabotage qu'il y avait quand il y avait les allemands qui occupaient la France. Il y avait plein d'actes de sabotage comme ça. Et le, le, la France a terminé comme ça va terminer dans le chaos, dans le marasme total, complet. Parce que les français, comme ils verront, qui sont pas du tout écoutés et qui sont traités comme des moins que rien et que. Peu importe la grève qu'ils font, ils ne sont pas écoutés, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont être d'accord, on, on, on va passer au plan B, et le plan B c'est ça, moi je vois que ça, c'est la seule solution pour le faire écouter ce type, parce que de toute façon, euh, c'est un, un homme de paille des états unis il est là juste pour vendre nos, nos actifs aux états unis pour s'en mettre plein les poches lui et ses potes, et puis accessoirement même pour la couler la France, pour moi je pense qu'il veut couler la France. C'est comme ça, ça fait, un, ça fait un opposant de moins aux états unis sur l'échiquier mondial, au niveau de la vente d'armes et autres. Et voilà, et tout ce qu'il veut, c'est nous couler. Parce que moi, je ne vois pas en quoi il redresse la France, ce type. Pas du tout. Voilà. Et on va terminer comme la Grèce. Donc, si vous, je vous le dis, je vous le répète, si vous avez de l'argent, en veut à le placer rapidement dans l'immobilier. Ou d'acheter de l'or, euh, peu importe. Et surtout, de ne pas compter sur les banques. Et de ne pas dire, euh, voilà, on va s'en sortir, parce que, pas du tout. Voire même si vous comptez euh, vous mettre bientôt en retraite, euh, je pense pas que les retraites vont être payées très longtemps. Parce que si on devient comme la Grèce, ça va être fini. Euh, ça, va, ça, va, ça va dévaluer à mort, et pff, ça va être le, le maras. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite bonne continuation, à les potos. Et puis, euh, merci de votre, de votre fidélité aussi au niveau des abonnements. Je crois qu'on est 2280, je crois. Ça, ça augmente tellement que euh, des fois, je me trompe dans les chiffres. <rire> 2280, c'est vraiment excellent. Je vous remercie à tous et toutes. Hein. Donc, euh, et puis, euh, je vous invite aussi à vous abonner à la seconde chaîne. Je crois qu'on est 197 abonnés. Hein. L augmente, l augmente. On est bientôt au cap des 200 abonnés aussi hein, pour la deuxième chaîne. C'est super de survie. Hein. Donc, voilà. En tout cas... Je vous, je vous remercie et puis je vous souhaite bonne continuation à tous et toutes. Allez, ciao, ciao.